c'est une expérimentation qui peut être intéressante et qui, voilà, si elle peut être dupliquée, si elle marche, elle pourrait être dupliquée, c'est l'imaginer de manière à ce que ce soit duplicable. Une grande inquiétude que j'ai depuis tout petit, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour essayer de contrer cette vague de pollution, de déchets sur lesquels on est en train de se noyer. Et c'est ces petites gouttes, mais les petites gouttes pour moi, c'est pas assez.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 plus de densité là, dans les solutions, on a très peu de temps et là maintenant il faut commencer à rêver en grand. Si on va arriver à quelque chose, c'est avec l'être humain, alors qu'avant je ne savais pas de toute manière, c'est lui qui détruit tout, mais en fait voilà, la clé c'est là et il faut travailler avec les uns et les autres, les peurs des uns et des autres pour, euh, pour arriver au changement que j'espère qu'on <rire> va y arriver.